Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est par où la sortie. Eh bien aujourd'hui on va encore explorer euh, d'autres tentatives de sortie. Euh, une celle-ci va nous celle qui va nous intéresser est une tentative passée. Euh, c'est euh, celle euh, qui a entrepris un petit pays. Un petit pays qui, euh, depuis une dizaine d'années maintenant, vit par contre dans une situation de chaos qui lui a été imposée euh, essentiellement de, de l'extérieur. Euh, ce pays, c'est la Libye. Et donc euh, on va s'intéresser aux très méconnus. Euh, Mouammar Kadhafi et donc à l'expérience, à ce qui a été réalisé en Libye entre 69 et 2011, à l'occasion de la sortie de, de l'ouvrage de Robert Charvin intitulé « Mouammar Kadhafi, une tentative pour changer le monde ». Alors Kadhafi, il a été exécuté le 20 octobre 2011. Il avait tenté, comme quelques leaders révolutionnaires africains, de libérer son continent de l'Empire occidental qui est toujours, quant à lui, indifférent à la misère de masse qui règne en Afrique et en Libye notamment, aujourd'hui, et qui s'aggrave notamment avec la détérioration climatique. L'État sarcosien français est le premier responsable de cette liquidation, qui est aujourd'hui source d'un chaos qui dure depuis plus de dix ans maintenant, depuis près de dix ans, dans l'indifférence des faux humanitaires, les mêmes qui justement avaient appelé à la guerre humanitaire en Libye, mais qui maintenant se désintéressent du chaos semé et là des drames humanitaires qui se jouent maintenant dans ce pays. Alors la solidarité internationaliste n'a pas non plus joué pour Kadhafi et le régime inédit qu'il a tenté de mettre en œuvre. Les causes de cette inertie sont assez nombreuses, mais on va quand même citer les trois principales qui sont l'inculture, la méconnaissance, notamment la méconnaissance de l'autre, des autres civilisations, et l'ethnocentrisme, qui sont bien sûr en fait toutes trois liées, inculture, méconnaissance et ethnocentrisme, un cocktail explosif qui peut justifier des agressions malheureusement. Mouammar Kadhafi a néanmoins comme Patrice Lumumba et Thomas Sankara ouvert des portes pour que notamment une nouvelle Afrique et un autre monde arabe. Et bien c'est tout cela qu'on va essayer de, de découvrir avec Robert Charvin à l'occasion, je rappelle, de la sortie de son ouvrage Mouammar Kadhafi, une tentative pour changer le monde. On va tout de suite demander à Robert Charvin qui est, qui est avec nous. Bonjour, oui. Alors pourquoi avoir choisi d'écrire un ouvrage sur Kadhafi ben, je voudrais signaler que c'est mon second livre sur Kadhafi. J'avais écrit en 1987 un bouquin qui s'appelle Le syndrome Kadhafi, euh, qui concerne essentiellement la pathologie, ce que je trouvais être la pathologie délirante de l'Occident vis-à-vis de Kadhafi et de son régime. Et j'avais à cette occasion rencontré pour la première fois en tête à tête Mahamar Kadhafi, euh, qui m'a beaucoup surpris, beaucoup étonné et beaucoup intéressé. J'ai renouvelé ça après de nombreuses années de visites, de contact avec le personnel libyen, politique, universitaire, intellectuel. J'y suis allé très souvent. Je crois connaître un petit peu la réalité libyenne, beaucoup plus de toute façon que la plupart des médias qui en parlent plus souvent que moi. Euh, parce que c'est une expérience pour moi de socialisme, parmi d'autres. Comme je me suis intéressé à la Corée du Nord, qui est une expérience socialiste parmi d'autres, avec cette tentative d'intégrer, de, de synthétiser à la fois les particularités culturelles et nationales du pays avec les objectifs de socialisme, c'est-à-dire avec le changement d'un mode de production et le passage à une économie euh, socialisée. J'ai bah... été, été stimulé aussi par le, cette hostilité délirante. J'avoue que, comme je sais que l'Occident ne se trompe que rarement dans ses adversaires, ce qui n'est pas le cas chez nous en général, souvent on se trompe d'ennemis, mais chez les Occidentaux eux, ont la capacité de ne pas se tromper dans ses adversaires, comme ils ont attaqué de manière systématique cette Libye, je m'y suis particulièrement intéressé et j'ai eu l'occasion donc de travailler sur cette question, sur le terrain. J'insiste bien sur le terrain, même si j'ai à peu près la, la globalité des travaux livresques sur la question, et je suis allé assez souvent là-bas pour rencontrer pour travailler, non pas pour faire du tourisme et pour, savoir, mais hein. pour rencontrer et travailler avec les, les, les, les amis libyens. Oui, donc parce que précisons, hein, donc, euh, Robert Charvin, vous êtes euh, professeur émérite de droit, hein, vous avez... Et de sciences politiques. Et de sciences politiques à l'université de Nice-Sophia-Antipolis. Euh, oui, à l'époque où nice, l'université s'appelait Nice-Sophia-Antipolis, aujourd'hui c'est Nice-Côte d'Azur. Oui. Il ne manque plus que l'appellation à 10 minutes de l'aéroport et près des plages. <rire> parce que c'est un nom que je trouve ça absolument lamentable, pitoyable. Je ne sais pas qui a accepté cette, ce libellé, mais. C'est trop désastreux pour une institution. C'est pas encore passé à French Riviera, mais peut-être avec l'américanisation, on y viendra un jour. Euh, donc, euh, toujours dit que oui, vous avez été quand même doyen et euh, honoraire de la faculté de droit et de sciences économiques de, de, de Nice, et que vous étiez spécialisé, vous êtes toujours d'ailleurs un spécialiste euh, des relations internationales, et vous avez donc à ce titre voyagé dans, dans pas mal de ces pays. Et là, tous les pays euh, et tous les dirigeants dont vous parlez, euh, vous y êtes allé, et vous avez pu, euh, en plus de des connaissances livresques, voir sur place comment ça se passait, et vivre euh, des moments qui pouvaient parfois être... Douloureux hein, pour ces pays, euh, notamment euh, vous avez parlé pour la, euh, les, euh, sur la Corée du Nord. Toute la dernière, euh, période, toute la dernière période. Voilà, connu les périodes. Toute la période euh... de l'embargo aussi qui a été une période terrible. Pourquoi La Libye, puisque c'était des années et des années d'embargo conduisant à des, à des graves difficultés internes au pays. Alors ça vous a amené à. Effet... Moi j'ai tout de suite une interrogation moi, que mmh. je me suis posé à propos de la rédaction de ce livre mmh. sur Brahamar euh, Kadhafi c'est pourquoi les communistes français ont été réticents vis-à-vis -vis de cette révolution parmi d'autres, d'orientation socialiste. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, on voit dans notre presse, dans la publication, des journaux communistes, des observations, des remarques sur le caractère fantasque de Kadhafi ou la dictature libyenne, etc. etc. Alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à tous ces mal-aimés, en fait, et à, à enrichir notre connaissance Exactement. avec Exactement. Un, un regard euh, sur ces mal-aimés moi je suis, je suis préoccupé parce que moi, je vois l'indulgence permanente que j'approuve vis-à-vis de Cuba par exemple et l'absence totale d'intérêt ou de solidarité avec la tentative libyenne euh, peut-être parce qu'elle a été très critique de cette tentative aussi bien à l'égard du capitalisme qu'à l'égard du système soviétique mais si l'on lit les critiques de la Libye de l'époque elle euh, me paraissait fondée et d'ailleurs il s'est vérifié que le régime de l'Union soviétique était extrêmement fragilisé et n'a pas résisté dans ces dernières années aux, aux pressions extérieures et intérieures. Donc je ne je, je comprends pas bien, ce n'est pas très clair, à moins que finalement on n'est ne, sensible et solidaire qu'avec ceux qui nous ressemblent. La solidarité internationale néanmoins ne peut pas se limiter à la coopération avec ceux qui nous ressemblent. Bon, C'est vrai que la Libye est donc tout à fait différente des plages cubaines et du soleil cubain, même s'il y a aussi beaucoup de soleil en Libye. Mais je pense que la culture musulmane, une relative austérité du système, euh, peut-être la surchauffe anti-libyenne qui existait en France à l'époque, faisait craindre, sans rendement politique pour nous, d'une association, d'une accusation de complicité. Euh, je comprends pas bien, il faudra qu'un jour on m'explique, si c'est possible, le pourquoi de cette relative indifférence, de toute façon, de ce manque de solidarité. Euh, peut-être parce qu aussi, on ignore beaucoup ce qu'il en est de la civilisation musulmane, je, je pense au vocabulaire qu'on emploie encore aujourd'hui, euh, nous aussi, euh, sur, avec le mot djihad. Le mot djihad, c'est un mot qui, dans l'islam, veut dire au contraire le combat contre soi-même, contre le mal en soi. C'est devenu le combat contre l'Occident, euh, avec je ne sais quelle déformation, et des, sans doute des islamistes et, et de, et de l'Occident, qui n'y connaît pas grand-chose dans ce simplement ce vieux racisme qui se manifeste depuis toujours, à l'égard depuis les Sarazas jusqu'à l'Empire Ottoman, jusqu'aux Arabes d'aujourd'hui. Bon, enfin, ceci n'est réglé. Euh, je pense que euh, on peut retrouver bien sûr, bien en dehors de, de chez nous, de, du camp progressiste, des, des accusations terribles. J'ai fait, j'avais fait un petit relevé dans les années 60, 85, 87 pour le de 87. Euh, relevé des, des accusations de, de la presse. Pour, pour l'Express, le, par exemple, la Libye était un nid de retour. Pour le Figaro, euh, la, le régime libyen était euh, représentait un gangstérisme d'État. Pour la revue catholique Esprit, il était indiqué alors, verbal avec une attitude étrange que son austérité serait le signe d'intention suspecte. Ah, si, si, peut-être alors l'austérité du Vatican, peut-être qu'elle n'existe pas c'est pour éviter d'être suspect. Et par image du 24 janvier 1986, il faudra noter, titrait « Faut-il tuer Kadhafi ?» c'est en avance. Il faut dire que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, 60 avions américains bombardaient la Libye, peut-être Paris Match était au courant, comme ils sont au courant de tous les coups fourrés de l'Occident. Donc voilà, je me suis intéressé à la Libye parce que c'était mystérieusement accusé, pour moi, par rapport à d'autres, et puis parce que c'était tellement euh, délirant comme accusation que ça méritait peut-être une attention particulière. Il me semble que c'est le métier d'intellectuel. C'est René Char qui disait que ceux qui ne trouvent personne ne méritent pas le titre d'intellectuel. Alors, quel est le contexte, euh, justement Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la... Qu'est-ce que euh, euh, nous, Français, on, on a à apprendre sur la, la Libye pour comprendre euh, déjà son histoire et, et comprendre l'ère Kadhafi Comprendre comment Kadhafi... Voilà, c'est tout à fait vrai. Si un honnête, un honnête homme du e siècle devrait savoir un certain nombre de choses, sur... avant de se prononcer, tout au moins. S'il dit « je ne sais rien, je ne me prononce pas », je respecte. Et s'il dit « je me prononce sans rien connaître », ça me paraît relevé de... Une... Il m'a dit, mériterait de la psychothérapie. Dans la Libye. La Libye, d'abord, ça a été un champ de bataille terrible pour l'Occident. Euh, d'abord, ça a été une colonisation, une colonie fasciste de Mussolini, il ne faut pas l'oublier. Donc la Libye a subi déjà l'occupation italienne, qui était une occupation coloniale très pénible, très cruelle, parce qu'elle était faite de petits blancs, et que les petits blancs ont chassé des villes et ont chassé de tous leurs métiers, de tous les petits métiers, les Libyens eux-mêmes. Euh, en Algérie c'était différent, au Maroc, en Tunisie c'était différent, bah, avec les Français. Et les Italiens euh, ont pris tous les postes, que ce soit le petit coiffeur de quartier, que ce soit le petit peintre en bâtiment, etc. C'est des Italiens qui ont pris la place des Libyens, les Libyens étant évacués dans le monde rural et dans, dans, des, dans des espaces très peu viables. C'était ensuite un champ de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, terrible, où les armées allemandes, italiennes, françaises, anglaises se sont affrontées violemment et ont détruit ce qui restait du pays avec encore des mines qui sautaient quand j'y allais là-bas, dans les années 80, 90 90 c'est 2000, des mines qui sautaient encore, que les enfants faisaient sauter en se blessant, parce qu'on n'avait pas pu déminer tout le pays. Évidemment, quand la guerre s'est terminée, on a laissé tomber ce pays et on s'est plus occupé, évidemment, de, de, des dégâts causés par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si on, si on se résume, l'Occident, pour les Libyens, est un pays qui n'a cessé d'être violent, euh, est un, un monde qui n'a cessé d'être violent à leur égard, il, il n'aura jamais rien apporté, et j'ai posé la question à des Libyens quand euh, j'étais là-bas en leur demandant « Finalement, à votre avis, les Italiens, les, les Anglais, les Français, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont apporté à, à votre pays ?» Alors ils ont, ils ont, en souriant, ils m'ont dit « La pizza, les Italiens ont apporté la pizza aux Libyens, ils mangent des pizzas, effectivement. Et puis les plaques d'égouts, parce que si on se promène dans les rues de Tripoli, on marche sur des plaques d'égouts de fond, qui marquer euh, fabriquées à Milan. Et c'est à peu près tout ce qui reste de la présence occidentale. Une présence occidentale peu glorieuse et, et, et violente. En 51, le pays est devenu indépendant, après beaucoup de difficultés, parce que les, les Américains, les Anglais et les Français voulaient maintenir le pays dans un statut semi-colonial pendant 10 ans. C'est l'opposition soviétique et l'opposition finalement de certains nombres de pays, qui existaient déjà et qui venaient du tiers monde, qui s'est opposé à cela. Et, et donc la, la, Libye, la, la Libye est devenue indépendante en 51, sous la tutelle d'un roi, d'un régime monarchique, le roi Idriss, était un vieillard euh, sénile et qui n'a jamais rien apporté à son pays, qui vivait d'ailleurs très souvent à l'extérieur du pays. Il a d'ailleurs, il est d'ailleurs mort à l'étranger. Et dans un pays qui avait 94% d'analphabètes à la fin de la guerre, avec un médecin pour tout le pays, un médecin libyen pour tout le pays, et c'était l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré la possession sur son territoire de, de pétrole, qui était contrôlé à ce moment-là par 11 compagnies étrangères qui récupéraient de la plus-value pétrolière. Je vous que la France a participé à tout ça, puisqu'ils occupaient le sud de la Libye, le Fezzan, euh, où certains parlent encore le français d'ailleurs, euh, avec des bases militaires euh, américaines, anglaises et françaises pendant un certain nombre d'années. Donc euh, on volait le pétrole, on laissait ce pays dans la misère totale, et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, euh, vers, en 1969, la population qui en avait assez d'un régime qui n'apportait rien au pays. Se euh, révolte à partir d'un petit groupe d'officiers libres inspirés par le Nasserisme. Nasser était à l'époque responsable de l'Égypte et euh, qui a entraîné une mobilisation populaire. Les villes ont très vite été occupées et envahies une bonne partie de la population euh, à l'appel de ce comité d'officiers libres dirigé par un jeune officier de 27 ans, c'était Mohamed Kadhafi, qui avait fait l'école de guerre et qui était notamment en Angleterre. C'était un jeune officier qui il venait un milieu extrêmement pauvre, un milieu de bédouins. Son père était éleveur de, de chameaux et de moutons dans le désert. et Il n'a jamais renié d'ailleurs son origine de Bédouin, dont il avait à la fois le, le style, le regard et, et les ambitions. Il regardait l'horizon comme, comme le font beaucoup de Bédouins qui regardent un horizon plat, qui est devant eux, mais qui est lointain et donc ambitieux. Alors justement, Kadha voilà. Kadhafi a... Euh, donc il euh, y a cette révolte euh, Gaddafi, donc di apparemment dirige, vous avez peut-être un peu le, le détaillé, je ne sais pas. Quels sont les, les buts de cette, euh, cette révolte qu -ce Qu'est-ce qu qui mobilise les foules euh, on la une satisfaction totale. Le, le, le, le, on commence à savoir comment vit le reste du monde après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Bien, on est quand même en, en 60, dans les années 60. Hein. Mmh. Le mouvement d'Assyriens a, a, a, a contaminé beaucoup de pays, du monde, beaucoup de peuples arabes. Nasser est un héros international pour le monde arabe. Pour Kadhafi, c'est un modèle, c'est une référence. L'armée est un lieu où se retrouvent des gens d'origine modeste, mais qui ont un pouvoir, puisqu'ils ont la force avec eux. Et la population qui est saturée de sous-développement et de misère, voilà dans ces jeunes officiers, inspirés du nasserisme, expressément inspirés du nasserisme, une chance possible de sortir de ce sous-développement. Et on, on verra que on, si la révolution commence le 1er septembre 69, qualifiée bien sûr de coup d'État par l'Occident, car les révolutions sont, les, les mouvements de, ré de révolte sont qualifiés de révolution quand elles sont pro-occidentales, et de coup d'État lorsqu'elles sont anti-occidentales. Et la révolution du 1er septembre 69 est anti-occidentale parce qu'elle considère que le pays est trop dépendant pour pouvoir se développer, et les premières mesures de Kadhafi sont très significatives, nationalisation du pétrole et évacuation des bases militaires américaines qui se trouvaient sur le territoire libyen, évidemment, ça ne pouvait pas être favorable à une sympathie a priori de l'Occident. Est-ce que c'est exagéré Pardon. vous avez peut-être complété, mais est-ce que c'est exagéré de faire un parallèle avec la tentative, avec la euh, ce qui s'est passé en, comment dire, l'intervention euh, britannique et puis plus tard américaine euh, en Arabie saoudite Alors attendez, parce que je vais faire un parallèle et vous savez, donc, l'installation, le le, le le fait d'avoir conforté le pouvoir de la famille des Saouds, qui est une famille donc monarchique, hein, c'est un mode, peut-être le, le peut-être qu'il y a des spécificités, mais est-ce qu'il y avait vraiment une volonté d'installer comme ça des pouvoirs forts et euh, contrôlés par l'Occident Est-ce que le parallèle est exagéré et, et peut-être après vous pourrez compléter ce que vous disiez, parce que je, je me suis permis ce parallèle, mais il est peut-être exagéré. A... Oh, la Libye intéressait très modestement l'Occident, hein. si, si ce n'est les positions stratégiques que ça pouvait représenter pour les militaires américains, et les possibilités pétrolières qui étaient encore relativement peu exploitées par rapport à, à, à d'autres sociétés. Donc c'était tellement pauvre que ça intéressait, mais sans exagération. Si ce n'est que le pétrole libyen a une particularité, c'est que c'est un pétrole très rare de qualité, c'est une qualité très supérieure à beaucoup d'autres ressources pétrolières, euh, qui, a, qui, a, qui a des vertus particulières, je ne connais pas précisément, mais qui a des vertus particulières, et qui donc intéressait de manière spécifique les compagnies pétrolières. Donc il y avait un intérêt particulier pour une certaine catégorie de pétrole, et d'autre part pour les positions stratégiques occupées Les militaires américains en Libye, qui succédaient aux Britanniques et aux Français. Je crois que ce qui est, ça, la proximité, c'est plutôt le, la volonté nassérienne qui a été de nationaliser le canal de Suez, mm -hmm. comme euh, Kadhafi a voulu a tout de suite nationaliser le pétrole. Ça, et, et donc, il y a une sorte de contre-offensive du monde arabe qui déplaît beaucoup euh, à l'occident à cette époque-là. Il hein, faut se resituer dans ces années 60-70, plutôt que, je crois, que dans la période contemporaine, la contemporaine. Mais la Libye va tout de suite se retrouver dans une situation très compliquée, parce que d'abord elle est très isolée. En dehors des pétrodollars, il n'y a pas grand-chose. Les premiers pétrodollars, ils sont tout de suite face aux États-Unis, face à l'Europe, avec très peu de cadres compétents. Et je crois que c'est très très important à noter. Il y a très peu de cadres compétents, très peu de cadres formés. Je vous rappelle qu'en 1945, il y avait un médecin pour toute la Libye. Et le peuple très vite a commencé à vivre mieux, mais de la rente pétrolière, c'est-à-dire sans connaître la révolution technique et scientifique, sans la révolution industrielle, avec une, une fabrication progressive d'une sorte d'apathie liée au fait que la rente pétrolière rentre toute seule, elle rentre toute seule dans les épaules de tout le monde, d'autant que Kadhafi redistribue abondamment euh, cette rente, il n'y a, a, a plus de fiscalité en Libye à partir de la révolution libyenne. Plus de fiscalité. C'est un des rares pays qui a supprimé l'impôt et qui redistribue partiellement à la fin de l'année des, des éléments des, des plus-values obtenus par le pétrole, par la vente du pétrole. Alors que ce peuple libyen sans être productif, sans être techniquement équipé pour travailler, pour diversifier l'activité économique, va commencer à s'endormir doucement dans un confort assez, assez grand, puisque au bout de quelques 20 ans, la Libye sera le pays au plus haut niveau de vie de toute l'Afrique sans beaucoup travailler, sans beaucoup produire. Ce qui est évidemment à la fois une chance et, et, et quelque chose de très dangereux. Euh, parce qu'on on ne peut pas fonctionner dans une société militante euh, si on ne travaille pas, si le travail n'existe pratiquement pas. Et on va aller à la Libye, a les moyens d'acheter des usines clairement, d'ouvrir des chantiers avec des, de la main d'œuvre étrangère. Par exemple, il va y avoir beaucoup de chantiers lancés et financés par la Libye, mais par des sociétés sud-coréennes qui vont travailler à la place des Libyens, et les, euh, on plaisantait là-bas en disant que tous les Libyens sont des cadres, des cadres supérieurs. Des cadres supérieurs qui travaillent dans des bureaux, qui surveillent euh, ce, que, ce que font les, les, les, les investisseurs étrangers ou bien les entreprises étrangères qui s'installent et qui construisent des, des futures usines libyennes. Donc je crois qu'on partait fort, mais avec des, dans des conditions difficile. De plus, la société libyenne est extrêmement divisée. Elle est très régionaliste. L'Est, l'Ouest et le Sud, c'est trois régions qui n'ont pas beaucoup de contacts depuis toujours. Ils n'ont pas de tradition commune. Mais en plus, il y a une soixantaine de tribus. Le tribalisme en Libye est une réalité très profonde. Une soixantaine de tribus, je ne sais pas si tu imagines l'importance des subdivisions, des divisions qui se produisent dans un pays où les coutumes ne sont pas les mêmes, où les traditions, les valeurs ne sont pas les mêmes, les références ne sont pas les mêmes, et où les différences de classe sont affectées, atténuées, par précisément l'homogénéité des tribus, de chaque tribu. Oui. Chaque tribu rassemble des, des, des riches et des moins riches, des pauvres et des plus pauvres, ou des moins pauvres, mais qui sont, différences sociales qui sont gommées par l'homogénéité exigée, traditionnelle, millénaire, des tribus. Donc c'est une situation très compliquée. Et si Gaddafi a tenu 42 ans c'est parce qu'il était membre d'une petite tribu qui jouait les rôles d'arbitre entre les grandes. Et comme il, est, il était donc indispensable à ces grandes tribus puissantes, parce qu'en tant que petite tribu, il ne pouvait pas exercer une hégémonie quelconque, et il assurait des équilibres relatifs, périodiques, variables, selon les moments et selon les problèmes. Oui, parce que C'est bon. vrai qu'on a tendance, vu depuis, depuis la France, à projeter sur les autres pays notre notre expérience qui, qui qui où on se retrouve avec une nation qui est relativement unifiée or ça a, été, déjà, ça a été voilà c'était absolument pas le cas de la plupart euh, de, des pays du monde euh, notamment dans ces années-là ça se fait progressivement parce qu'il y a quand même une si on prend le cas de, de euh, Algérie, Maroc Tunisie par exemple c'est pareil la, oui, la, oui, quand on leur le a dit que la frontière était là euh, c'était pas forcément évident pour euh, euh, quelqu'un oui. qui habitait Oujda ou je sais pas euh, voilà alors, donc euh, euh, ces tribus donc, euh, qui jouent un rôle, euh, un rôle euh, il y a donc des, des, des rapports euh, compliqués entre ces tribus, mais Kadhafi, lui, peut jouer le, le rôle d'arbitre. Eh oui, parce qu'il appartient justement à une petite tribu, une petite tribu qui n'a jamais joué un rôle hégémonique en Libye, mmh. et qui donc n'est pas suspecté de, de volonté de puissance, puisqu'il n'a pas les moyens de le faire, et qui donc, euh, dont les arbitrages sont plus facilement acceptés que si c'était... Comment voulez-vous qu'une grande, une grande tribu arbitre des litiges avec d'autres grandes tribus. Elle s'affronte avec d'autres grandes tribus, mais elle ne peut pas arbitrer. La, la, la, la petite thèse de la tribu de Kadhafi fait que son arbitrage est plus ou moins accepté par tout le monde, et c'est ce qui a assuré une certaine unité de la Libye pendant 42 ans, qui a assuré le régime de Kadhafi bien sûr, et qui a commencé à faire avancer l'idée de l'union nationale, de l'unité d'un pays, de la constitution d'une nation. Elle était en cours, et bien entendu tout s'est débobiné à partir de 2011, et depuis dix ans, tout est reparti dans l'autre sens. Alors juste avant qu'on qu qu aborde ce chapitre des, de ce qui nous amène à, de, à 2011, euh, est-ce qu'il y a quand même eu... On en est pas là, mais j'annonçais déjà que tous les efforts de l'édification d'une nation pendant 42 ans s'effondrent depuis dix ans avec le travail de destruction qui a été entrouffri par le régime sarkozyen et qui C'est un désastre pour un pays, et c'est une des œuvres supplémentaires de de l'Occident dans le monde, dans le tiers-monde. On, on a entendu parler à une certaine époque, de, je crois, de quelque chose comme une révolution verte, ou en tout cas, il y a eu quand même euh, quelques, quelques tentatives de, de, de faire des réalisations euh, originales. Euh, ah, tout mais tout les cas. réalisations sont très nombreuses et, et, et multiples. D'abord, dans le domaine politique. Je crois que euh, le régime de Kadhafi a, a tenté avant tout, il a dit lui-même que c'est ce qu'il voulait, qu'on se souvienne de lui, une tentative de démocratie directe. Longtemps avant qu'on en parle et que les Gilets jaunes en parlent, par exemple, qu'on relance ça dans la discussion institutionnelle en France. Une démocratie directe. Alors, ça a été tenté concrètement. C'est-à-dire qu'on a multiplié en Libye, dès les premières années, est ce qu'on a fait des comités populaires, soit dans des secteurs professionnels. Il y avait le comité populaire des avocats de Tripoli ou des avocats de Benghazi, des médecins de, de Sabah, etc. Ou bien sur des bases territoriales, villages, communes, quartiers, etc. Cette démocratie directe, elle a été. on a voulu la stimuler, parce qu'il y avait une certaine apathie évidente. On sait ce qu'il en est des commissions municipales, par exemple, mm -hmm. qui sont créées le lendemain des élections et puis qui sortent au bout de six mois, sans participation des citoyens. Donc on a voulu les stimuler par des comités révolutionnaires, composés de militants de la Révolution libyenne. Mais les comités révolutionnaires, progressivement, ont pris plus ou moins la place euh, des simples citoyens, euh, imposant plus ou moins leur volonté et leurs orientations. Plus ou moins légitime et donc de plus les tribus qui imposent une discipline collective gênaient l'affirmation de ces comités populaires de base donc il y avait plein d'obstacles à cette démocratie politique directe qui n'a pas fonctionné comme le souhaitait Kadhafi mais c'était le grand objectif de Kadhafi au camp politique qui, faisait, qui multipliait les dénonciations de la démocratie représentative considérée comme une fausse démocratie ou même la démocratie parlementaire basée sur une, une assemblée toute puissante, considérée comme non efficace pour assurer la gestion d'une vraie démocratie. C'est toujours la recherche d'une vraie démocratie, euh, qui était tentée et qui n'a pas réussi, mais c'est une vraie tentative. Pas une, ce n'était pas fort. Même, il y avait trop d'obstacles dans un pays comme, comme celui-là. Et je crois que tous ces pays ont des difficultés. Ça confirme ce que disait Marc. Marc a toujours pensé qu'il fallait un haut niveau de développement industriel, technique, culturel, etc. pour... Réussir le, un passage vers le socialisme et vers le communisme, euh, c'est extrêmement difficile dans tous les pays qui se, où se sont produits des, des révolutions de type socialiste, d'orientation socialiste, parce qu'aucune des conditions que Marx prévoyait à juste titre, me semble-t-il, était réunie. Hein. Ah, il et donc est, il faudrait se poser des questions sur, sur cette question, où peut-on ré réussir une révolution et euh, ou alors comment Ça ne conspire... veut pas dire qu'il faut pas tenter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la tenter. Oui. Il y a quand même des exemples de, de, intéressants hein, sur, sur ce point-là. Donc le débat n'est pas clos du tout, même si là bah, on ne va, va, va pas le prolonger. Euh, est-ce qu'il y a eu. Bien de... de... je continuer. Hein. Oui, bien sûr. Au-delà de ces réalisations, mais justement, au-delà de ces réalisations politiques, euh, est-ce qu'il y a des réalisations euh, culturelles, économiques oui, oui. marquantes Dans le politique, il y a encore quelque chose de très important. avait la volonté absolue. Nous étions en pleine époque de droits de l'homme, droit dans les années 80-90. Il voulait absolument affirmer que le Sud était porteur aussi des droits de l'homme. Pas les mêmes, forcément, que l'Occident, mais aussi. Et il a créé en 1988 un prix international euh, des droits de l'homme euh, qui a porté son nom, ce qui a été dénoncé violemment, je le sais, dans les, la plupart des, des ONG et des médias, parce qu'on considérait qu'il n'était pas fondé à le faire. Le premier prix qui a été décerné par cette organisation qui a été créée, auquel j'appartenais d'ailleurs, au comité de base c'était Mandela qui était encore en prison. Oui. Castro, Daniel Ortega, etc. ont tous eu un prix Kadhafi, euh, ce qui montrait que le, la, la Libye avait choisi son camp alors que les pays récompensés, d'une certaine manière, ou les personnes récompensées n'étaient pas toujours reconnaissantes. Sauf Mandela, qui a toujours été jusqu'au dernier moment fidèle à, à, à son amitié avec la Libye. J'ai moi-même négocié la distribution du prix à la famille Mandela, aux enfants Mandela notamment, et avec l'avocat de Mandela de l'époque. Euh, Ils avaient entre parenthèses tous, les, tous ne méritaient pas exactement la, leur, leur descendance hein. mais euh, ça c'est un autre problème mais euh, le, la, le fait d'avoir attribué à Mandela le premier prix était très symbolique et je pense que c'était très significatif de cette volonté de dire le tiers monde n'est pas aussi le droit d'homme mais il est pour un certain type de droit d'homme et puis il a, il a aussi inventé quelque chose il a tenté d'inventer quelque chose il faut savoir que Gaddafi n'avait aucune responsabilité d'état ni est partisane, d'où son surnom de guide. Euh, en fait, très vite, pour des tas de raisons là encore liées au, au système et au sous-développement culturel, politique, social, etc. Le guide est devenu un chef charismatique, bien entendu. Applaudi, euh, j'ai assisté moi à des meetings pendant des, des années, des, de nombreuses années, délirantes d'enthousiasme, de... mais aussi de servilité, bien entendu. Et Kasazi lui-même était très méfiant à l'égard de ses applaudissements dont il bénéficiait, parce qu'il a écrit lui-même, dans un bouquin qui, est, qui a été édité en Suisse, un certain nombre de nouvelles littéraires, tout à fait intéressantes à lire, où il prédisait sa fin, où il disait que la foule qu'il applaudit aujourd'hui, demain peut-être le lâcherait, comme c'est une vieille tradition politique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand on relit ça, quelques années après 2011, on s'aperçoit que ce qu n'était pas forcément un, un prophète politique, il a été un prophète de sa propre existant et puis alors, il a, tout ça a été condensé dans un livre vert, ce qu'on appelle le livre vert, qui était la, le vert étant la couleur du drapeau libyen de la, de la révolution libyenne, de la aérienne libyenne. Euh, dans ce livre vert, qui à mon avis dans toute sa partie critique est tout à fait intéressante et positive, puisqu'il critiquait toutes les, tous les régimes comme n'étant pas de vraie démocratie. Aucun régime n'a accédé à la démocratie de ce jour. Il disait c'est pour ça qu'il faut tenter d'en faire une effective il n'y a pas plus réussi que les autres, mais il a tenté le coup à partir d'une critique réaliste de, de l'Occident et du monde socialiste de l'époque. Alors au plan social aussi, il a fait beaucoup de choses, il faut le savoir. D'abord, parce que les gens avaient donc des avantages sociaux extrêmement importants. Je rappelle, pas de fiscalité, c'est quand même assez original. Ça aurait pu être souligné, même par le Figaro par exemple. Pas de fiscalité. Euh, des redistributions des revenus collectifs, des revenus de l'économie pétrolière un début de diversification industrielle, euh, l'aménagement de ce qu'on a appelé la Grande Rivière, qui a été l'aménagement am, de tout le littoral où se trouve concentrée la population en eau potable au long du désert, par des canalisations extraordinairement importantes, qui va alimenter en eau potable, en eau, même, en eau thermale même, en eau minérale, euh, tout le littoral libyen pour une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Ça a été immédiatement dénoncé, d'ailleurs, par l'Occident, comme un pillage de l'eau qui dormait dans les, dans les, dans les le désert. Euh, il fallait savoir s'il si fallait le laisser dormir ou bien s'il fallait l'utiliser pour la population. Et puis, une généralisation de la culture avec des universités de grand luxe. J'ai visité, par exemple, l'université de Tripoli, c'est une chose, mais l'université de Benghazi était une université vraiment de grand luxe que j'ai pu visiter avec une bibliothèque de littérature française, notamment, qui, qui rivalisent avec les, les, les bibliothèques de, de l'université française, avec des étudiants étrangers envoyés dans le, dans le monde entier, en Europe et aux États-Unis notamment, avec des bourses absolument princières. Je crois que c'était l'équivalent, euh, enfin, c'était pas l'équivalent, c'était dans les années 80-90, à peu près les 1500 euh, euros, un équivalent de 1500 euros. Pour un, pour un boursier, c'était pas mal. Hein. Certains étudiants libyens d'ailleurs en profitaient un ouais. petit peu. Je pense que les étudiants français d'aujourd'hui rêveraient de, de telles conditions. Oui, ça c'est sûr. <rire> ouais. sûr. Ils faisaient des années, des, en général des étudiants de thèse. C'est d'ailleurs par eux que j'ai pris le premier contact, puisqu'ils m'avaient sollicité pour m'inviter en Libye. Et ils étaient les premiers à le faire. Alors, un, un autre ennu, un ennui, c'est que les, les, les Libyens, et ska notamment, étaient persuadés que l'Occident avait un, un, un défaut fondamental, c'est qu'ils étaient prêts à se vendre en plusieurs fois. Et donc, il a beaucoup cru qu'Adhafi a, a, a la capacité d'acheter des Occidentaux, quels qu'ils soient, pour euh, qu'ils puissent être assistés dans, ce, dans son entreprise. Et donc, il y a eu beaucoup de soutien étranger à la Libye, des individus qui, allaient, qui étaient attirés par euh, les cadeaux que faisait le régime libyen, attirés par, de faux amis attirés par l'argent. ça, c'est terrible. C'est un désastre d'avoir de faux amis. C'est pire que d'avoir des ennemis. Et il y avait donc mêlé je les ai bien connus, des militants sincères de, de gauche en général, progressistes, rarement des communistes, quelques-uns quand même. On a vu arriver Garodi, mais lui, parce qu'il était devenu musulman, mmh. euh, que j'ai rencontré là-bas à plusieurs reprises, et qui faisait quelques travaux d'économie avec, euh, avec la Libye. Euh, des antisionistes, qui étaient en fait des antisémites, et qui, étaient, qui se confondaient dans leur hostilité à Israël, avec les, les partisans de la Palestine. Donc il y avait un peu de tout dans ce milieu un peu... Un peu comme l'Algérie de Ben Bela, où on voyait autour, autour de Ben Bela, autour du FLN, des gens de toutes catégories, des pieds rouges, des pieds roses, des pieds de toutes couleurs, qui étaient plus ou moins authentiques et plus ou moins sincères, qui étaient surtout avait surtout envie d'être des révolutionnaires en Algérie puisqu'il n'étaient pas arrivé à le faire à le faire en France. Et puis il y avait beaucoup de secteurs d'activité gratuits, qui étaient très favorables évidemment pour le développement. Et donc. Il y a eu des constructions, des routes, enfin peu importe. Un grand développement social au point que la Libye est devenue en 20 ans le pays le plus haut niveau de vie de tout le continent africain. C'est quand même pas rien, hein, avec une très courte période, malgré les embargos de toutes sortes imposés par les États-Unis et malgré le coût financier que représentait cet embargo. Parce que l'embargo étaient contourné, bien entendu, mais par des opérations triangulaires. On vendait à des pays qui, étaient, qui acceptaient de contourner l'embargo pour que qu'ensuite l'affaire revienne vers la Libye des voies indirectes, c'est-à-dire que la, la marge de bénéficiaire de toutes les opérations économiques d'exportation euh, était très coûteuse. Donc la Libye a été fortement handicapée par l'hostilité de l'Occident, mais elle s'en sortait tout de même, jusqu'au moment où la situation s'est tellement dégradée que euh, la voie choisie par le régime de Kadhafi a été une voie terriblement suicidaire, qui aboutit effectivement à sa destruction. Est-ce que cette, cette, ce, ce tournant là dont vous parlez a un rapport avec l'action internationale de Kadhafi Parce qu'il a été aussi connu pour son, sa tentative d'unifier le monde arabe, par sa politique africaine, par aussi ses relations un peu difficiles avec, avec les, les pays capitalistes, et puis des, des relations plus complexes, enfin, peut-être avec les pays socialistes de l'époque Oui, bien sûr. C'était d'abord l'échec, le grand rêve de, de, de Kadhafi, comme c'était le rêve d'autres... Nasser, notamment, c'était l'union non pas seulement du Maghreb, mais de tout le monde arabe. Euh, très vite, il s'est aperçu que c'était extrêmement difficile. Il y a eu des, tent des tentatives d'accord d'union. Il y a eu une union libio-marocaine. Il y a eu des tentatives de, de, de rapprochement avec la Syrie, avec l'Égypte. Toutes les tentatives d'union ont, ont loupé au bout de très peu de temps. Parce que, visiblement, les, ni les peuples de ces, de ces différents états, ni, ni surtout les, les, les dirigeants n'avaient envie de se de reconstituer, de reconstituer cette Ouma, hein, mm. qui est le rêve théoriquement de, de l'Islam arabe du moins. Il y a eu donc euh, ensuite, euh, avec euh, les, la situation économique, la chute du prix du pétrole, qui était la source vitale de la Libye. Il y a eu euh, l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a eu euh, l'agression américaine en Irak. Il y a eu la menace islamiste qui s'est développée en, en signalant que, le seul adversaire politique intérieur de la Libye, c'était les islamistes, notamment les frères musulmans. et D'après ce que j'ai pu savoir sur place, puisque j'ai essayé de m'interroger, c'était dans les prisons de, de, de Libye, 2 à 3 000 islamistes militants. Et il n'y avait pas d'autres internés, incarcérés dans les prisons libyennes que des islamistes. Mais euh, les choses se sont précipitées avec les soi-disant printemps arabes. qu'on a tout de suite qualifié de révolution, il faut le signaler en France. Mmh. Euh, C'était tout de suite une bonne révolution, puisqu'elles étaient visiblement limitées à un changement de personnel politique et à un changement de régime politique. Et, pas... et rien n'était prévu dans le domaine économique et social, donc pas de problème, puisque le capitalisme s'accommode de tous les régimes, de toute nature, quels qu'ils soient. Et puis donc, euh, il y a eu un arrêt de... en... En... dans les années 99-2000, un arrêt quasiment complet du combat frontal contre l'Occident parce que les tentatives d'union avec l'Afrique étaient très difficiles, très lentes. Les peuples africains étaient très favorables à la Libye dans l'ensemble, mais les dirigeants beaucoup moins. Il y avait des inégalités très fortes. J'en discutais avec des Burkinabés de l'époque de Sankara, qui étaient très favorables au rapprochement avec la Libye, mais qui disaient « Nous, on n'a pas du tout les moyens de la Libye, donc comment faire de la Libye une référence ou un modèle politique quelconque avec notre pauvreté comparée à leur richesse ?» Et donc, il y avait une grande ambiguïté aussi dans les relations entre des riches et des pauvres, même s'ils étaient théoriquement solidaires dans un processus révolutionnaire. C'était extrêmement compliqué. Non, ça n'a pas marché non plus. Cette Union africaine que la Libye euh, avait lancée, si ce n'est qu'elle a créé une suspicion et une hostilité renforcée de l'Occident qui voyait arriver non plus seulement les Chinois, mais les Libyens, avec beaucoup de dollars, beaucoup de pétrodollars. Ce qui était évidemment euh, une rivalité très grave par rapport... Au France CFA ou par rapport au dollar. Oui, parce qu'il y a une tentative, en étant bref, on ne va pas rentrer dans les détails. il y a une tentative d'autonomisation monétaire, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui a oui, vraiment pas fait. été apprécié. C'était prévu, prévu avec, la, avec justement la création d'établissements bancaires, avec une nouvelle monnaie soutenue par, par l'argent libyen. Mmh. Évidemment, ça, été, ça devenait de plus en plus grave pour l'Occident. Les prétentions libyennes ont été considérées comme de véritables agressions. Et devant ces menaces, je crois que le régime libyen a, a eu peur d'une attaque frontale qu'elle a néanmoins subie. Et alors on a assisté à partir de, donc de 2000 à une libéralisation de l'économie, à une dénationalisation, à des retours à la l'égalité du commerce privé, à la création de zones franches, c'est-à-dire à toute une série de mesures pour sécuriser et rassurer les investisseurs occidentaux et montrer la bonne volonté. Et immédiatement l'Occident d'ailleurs a, a répondu positivement. En 2006, les États-Unis ont retiré la Libye de la catégorie des États terroristes. Mmh. Tout allait bien désormais. Et à Paris, en 2007, Sarkozy invite Kadhafi euh, à venir euh, avec ses chameaux euh, dans un hôtel parisien pour une rencontre en vue de conclure des contrats qui n'auront d'ailleurs pas de suite. Mais en, en Libye même, la, la situation s'est détériorée. On a assisté à des inégalités sociales se creuser, comme en Europe de l'Est, hein, après la fin du régime communiste. À un affairisme de plus en plus intense, au marché noir, à la corruption, avec l'apparition de gens riches et de gens pauvres, la corruption se développe, avec une inflation très forte, avec aussi une très mauvaise transformation de l'esprit de la jeunesse, qui devient accro aux projets occidentaux, à la consommation à l'occidental, c'est inévitable. Et en réaction à cette occidentalisation d'une partie de la jeunesse libyenne, on a vu bien sûr une réaction islamiste. Donc les deux se sont nourris, les occidentalistes, et les islamistes se sont nourris réciproquement dans leur hostilité et ont créé les conditions de, de la rébellion qui s'est produite en, à Benghazi en 2011. Rébellion très locale, très provinciale, tout de suite soutenue par l'Occident. L'histoire nous dira sans doute plus tard ce qui s'est passé réellement, on ne sait pas encore tout là-dessus. Quelle est la nature, soi-disant spontanée ou pas, de cette rébellion de Benghazi de 2011 alors peut-être tu, Mais... tu peux confirmer ça parce que euh, moi il m'avait semblé, euh, bon on connaît euh, l'intervention de BHL, tu pourras peut-être en dire un mot, euh, pour euh, pousser je... à la guerre euh, avec des motifs, euh, enfin toujours les mêmes motifs, pseudo-humanitaire et en fait euh, bon on voit ce qu'il en est. Et voilà, il semblerait, alors la, la colonne blindée euh, qui était censée euh, euh, venir massacrer tout le monde euh, n'existait pas. n'existait euh, euh, pas, n'existait euh, pas. Voilà, et donc ça a été confirmé depuis. Et euh, également euh, peut-être toucher un mot de ce glissement euh, où on obtient l'accord de l'ONU pour, sécuriser l'espace aérien où ça se transforme en euh, euh, bombardement en général du pays. Euh, voilà. Donc Peut-être un mot sur ce glissement-là. Sur oui, il là, je voulais signaler parce que ça me paraît tellement dérisoire. Tout à fait. Hein. La revue Géo, tu connais, connaître la revue Géo, oui. au lendemain de, de la réorientation lydienne, en 2007, donc, titre, Tripoli sort de la nuit. Oui. Les, les, les, les, les, les, les, désormais, les, les lits tripolitains font du shopping il sentait que tout va bien sur la place verte. Les médias ont changé de temps immédiatement dès, dès lors que le régime avait changé d'un régime socio, social et économique. Évidemment, toutes les parties en, en déroute parce que, quelles que soient les évolutions du régime libyen, la seule présence de Kadhafi à la direction du pays était considérée comme peu fiable. Euh, L'aspect fantasque, c'était effectivement la capacité de Kadhafi de modifier rapidement une situation, euh, s'il le demandait, s'il le souhaitait. Et donc, on a considéré qu'étant non fiable, il fallait l'éliminer. Et il a, il a sans doute été éliminé, non pas seulement parce qu'il était peu fiable, mais parce que sans doute aussi il avait quelques créances sur l'Occident. J'ai visité moi-même euh, al-Baghdadi qui a été le dernier premier ministre de Kadhafi dans sa prison de Tunis avant qu'il soit extradé dans la Libye par le régime tunisien. Et Baghdadi m'a dit, saisissez très vite, très vite, M. Guéant qui est un ami qui va comprendre très vite. Je demande l'asile politique à la France, je suis sûr que la, mon, ami, mon ami Guéant va... Euh, m'accueillir, va me permettre d'être accue accueilli en France. Euh, c'est Cette proximité de l'ancien Premier ministre de Kadhafi et de M. Guéant, c'est-à-dire de M. Sarkozy, mm -hmm. euh, me paraît particulièrement suspect. C'est directement dans, dans, dans, dans de sa bouche que j'ai entendu Bagdadi me dire ça, contacter M. Guéant. J'ai d'ailleurs essayé de le faire. Quand je suis rentré, j'ai tenu ma promesse. J'ai saisi un certain nombre d'élus locaux, de sénateurs locaux, notamment à l'époque le sénateur-maire d'un oui, de Saint Laurent Il a été mon professeur d'éducation physique à la fac de droit, et il m'a daigné même répondre, puisque je lui demandais de servir d'intermédiaire avec M. Guéant, pour M. Bagdadi, conformément à ce qu'il avait promis à M. Bagdadi dans sa prison de Tunis. Pas la moindre réponse, bien sûr, les choses étaient plus graves que mon intervention de, de, de universitaire de droit. Donc euh, je crois que la, la, on va savoir peut-être avec le procès qui va s'ouvrir de, de, de Sarkozy bientôt, ce qu'il en est de au moins de la vérité judiciaire sur cette question. Et Bernard-Henri Lévy a été évidemment un individu aussi épouvantable que ses œuvres littéraires en général. Il, il, il a pu peser de tout son poids, et on se demande quel poids il peut avoir sur, sur la présidence Sarkozy pour obtenir l'appui immédiat de la rébellion, une rébellion qui n'avait pas euh, beaucoup de dimension et qui était soutenue par les frères musulmans. C'est quand même un paradoxe, un paradoxe si on veut, puisque les États-Unis ont soutenu les talibans contre les soviétiques avant que, de redonner la parole aux talibans. Contre leurs propres intérêts euh, actuels, puisque les Américains se retirent au bénéfice des talibans dans les mois qui viennent. Donc tout est possible de la part de ce régime capitaliste qui est complètement indifférent en fait à la politique, Il ne fait que des affaires. J'ai toujours considéré que la droite ne faisait pas de politique, c'était des affaires pour l'essentiel. Et les militants de droite, je leur rends hommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à trois. Alors, dans. Dans les trois minutes qui nous restent, quels, quels autres éléments marquants Alors, on, bien sûr, il y a des tas de, de points qu'on n'a pas pu aborder, hein, euh, oui. euh, avec notamment des, des cas polémiques euh, qui ont été connus. Euh, les, bon, des euh, choses horribles que j'ai vues moi-même. J'ai vu moi-même hein, des, des, moi des bandes de, de, filmées par téléphone que des amis libyens m'ont passées sur les massacres qui ont eu lieu, ah. euh, pendus au, au, au pont des autoroutes crucifiés parfois. Des, des croix de bois euh, à l'intérieur de, de, de Benghazi, notamment, parce que les noirs, le racisme arabe a fonctionné à plein contre les noirs libyens du Sud, qui sont noirs, effectivement, assimilés, dénoncés comme mercenaires venant d'Afrique subsaharienne venir assister, assister les la Kadhafi. Euh, euh, que... les, les massacres ont été terribles. Les crucifixions sont particulièrement épouvantables. L'intervention militaire a, a causé donc un un désastre à plusieurs niveaux, déjà au niveau national et aussi au niveau international, parce que, bah, par exemple, les, les troubles au Mali, euh, aujourd'hui, euh, ah, sont sûr. entre autres liés à des bandes armées. Euh, toute, la, toute, la, toute la région est déstabilisée en vertu de la disparition des frontières et de la possibilité de la, de la Libye devenir un territoire libre de tous les trafics. Mmh. Aujourd'hui, la, la situation depuis dix ans est restée totalement chaotique, insécurité totale à l'intérieur du pays, euh, sous-développement économique en voie d'accélération, pour très très approfondi, à creuser, parce que tous les fonds souverains de la Libye ont disparu dans les banques occidentales, impossibilité de les récupérer, ces fonds, les banques dissimulent ou bien font circuler de manière à ne pas pouvoir les saisir, toute une série de procédures ont commencé à avoir lieu, mais sans aboutir. Euh, ce qui intéresse en fait l'Occident aujourd'hui avec la Libye, c'est, un, le pétrole, bien sûr, comme d'habitude, et un pétrole qui est assez rentable parce qu'aujourd'hui des milices contrôlent certains, certains gisements, les vendent à un marché noir au-dessous du cours mondial, ce qui permet aux sociétés pétrolières en fait de gagner encore plus d'argent aujourd'hui que lorsqu'elles flottaient directement, ce qui est quand même pas mal aussi pour euh, comme réussite euh, française. Et puis deuxième objectif de, de, de la Libye, que la Libye peut se servir de terrain de, de contrôle de, du mouvement migratoire subsaharien, puisque l'Europe, notamment l'Union européenne, finance des, les gardes-côtes de, de Tripoli pour bloquer euh, les mouvements migratoires entre, entre la Libye et l'Europe en Méditerranée. Donc c'est vraiment une réussite magnifique, contrôle des migrants et contrôle du pétrole à bas prix, Avec des ingérences multiples, on peut énumérer Qatar, Turquie, Russie, états unis France, Italie, etc. Tout le monde y est là-bas, avec ses petits groupes de mercenaires, avec ses milices préférées, pour peser plus ou moins, soit avec des forces directes, soit avec des services de des sports spéciales, multipliant donc les divisions à l'intérieur du pays. L'unité de l'ONU, l'ONU n'a jamais été capable d'élaborer un plan efficace, que c'est très difficile avec les puissances concernées. Mais par exemple, je n'ai jamais vu un plan de l'ONU, les différents commissaires chargés de mission là-bas n'ont jamais parlé du cas, de la question des tribus, par exemple. Or, ce là mettre à l'ordre du jour le problème des tribus, il n'y aura jamais de solution en Libye. Et puis, division du pays de plus en plus accentuée entre des milices, des régions, des tribus, etc. etc. Et je crois que s'il fallait conclure sur euh, cette situation chaotique, on ne pourra en sortir, mais on ne sait pas comment, par, que par la récupération des fonds financiers que les banques occidentales contrôlent, avec le maintien de l'unité du pays, et non pas son éclatement et son implosion en plusieurs états éventuels. Et cela ne peut se faire que par, par l'arrêt de toutes les ingérences contre la souveraineté du pays. Et rien ne permet de savoir comment on peut aboutir à ce résultat, si ce n'est si par une force qui se lèverait à l'intérieur du pays et qui réussirait à s'imposer de manière hégémonique. Et à la limite, n'importe quelle force, quelle qu'elle soit, serait de plus en plus perçue comme la bienvenue en Libye qu'elle impose l'expulsion des étrangers et le maintien de l'unité du pays. On en est là. La situation, je crois, est dramatique. C'est une œuvre de notre beau pays, du régime Sarkozy, qu'il ne faut pas oublier. De l'OTAN et de l'Occident en général. Euh, merci à hein, Robert Charvin pour toutes ces précisions. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses euh, qu'on n'a pas pu aborder ici qui se trouvent dans... Euh... Dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, qui vaut vraiment le coup d'être lu, vous verrez que ça, ça, le cas libyen, en fait, reste... On peut toujours faire plein de parallèles hein, pour comprendre ce qui se passe avec d'autres pays actuels. Et d'ailleurs, quelque part, ce que vit la Libye aujourd'hui ressemble un petit peu à ce qu'a connu la Chine avant la, la révolution, la révolution donc 1949. Et à l'inverse, la Chine aujourd'hui, avec, son, son, avec l'autonomisation du R&B, hein, le yuan euh, qui devient monnaie internationale dans de, de plus en plus d'échanges fait partie des, des, des choses qui sont reprochées et pour lesquelles il y a une vraie agressivité euh, qui s'est développée vis-à-vis -vis de, de, de la Chine ces, ces dernières années. Et, et là on voit le parallèle avec la, monnaie, la tentative de création d'une monnaie africaine aussi. Je veux euh... dire aussi que Laurent Bagbo a été démis de ses fonctions, avec l'aide de la France précisément aussi parce qu'il avait en projet la suppression du franc hein. D'accord. On, oui. on est toujours dans les mêmes secteurs. Tout ce qui concerne l'argent et l'Occident, c'est intouchable. Ouais. Euh, je crois que pourtant, c'est bien ça que le terme doit toucher pour pouvoir modifier Mais, les relations internationales. J'espère un jour pouvoir faire une émission sur le franc CFA pour que les, les, les, les français, les éditeurs que nous avons puissent saisir. Euh, en fait, le franc CFA est lié à l'euro aujourd'hui, hein, euh, clairement, et, et ouais, là, oui. là, là, ça impose une nostalgie. J'ai un, un ami africain ivoirien qui est tout à fait prêt il est professeur en France. Ben, il pourrait tout à fait répondre favorablement. C'est à envisager en effet parce que c'est vraiment quelque chose qui est un, un scandale, enfin euh, qui, qui mérite d'être ah, connu oui. et euh, il faut qu'on le fasse. Voilà, ça, il faut qu'on la, la réforme Macron sur le français CFA est, est folklorique et hein. Elle n'a aucun, aucun, aucun contenu réel. <rire> très bien, eh ben, ça sera le mot de la, le mot de la fin, bizarrement, <rire> on le laisse euh, à ça. Je vous remercie Robert Charvin, je vous renvoie à nouveau vers votre, votre ouvrage, donc paru aux éditions. Merci Agora, merci Agora. Mouammar Kadhafi, une tentative pour changer le monde, et euh, peut-être vous y trouverez des choses pour vous-même euh, pouvoir euh, réfléchir à euh, comment changer ce monde pour euh, le rendre meilleur. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et on se retrouve euh, bientôt pour un prochain numéro de C'est par où la sortie. Au revoir.